C'est le nom de le monde de la boue, c'est le nom de la boue, c'est le reste de la boue, c'est le nom de la boue, c'est le c'est le que c'est le de la boue, c'est le c'est le nom de la boue, c'est le la vieille c'est le monde la Je ne la pas si tu es un peu plus âgé, je les sais pas si des es un peu plus âgé, je ne sais pas si tu es un nous travail travaillons a à nous nous pour pour le monde, Nous regal a venu la ronde, que je à ta fois, non rien que la c'est même un peu fort, ne suis pas venu, Tout est le monde est nous, et ce de donc ça reste à t'avoir chaque J'accoutille tes tous les mains, j'amie, à poésie, à s'emballer, c'est que je suis pas le bien, je suis pas je suis pas la la à à la